Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui on va s'occuper de la salle à manger. Donc euh, Vous aviez déjà vu une vidéo sur le salon, comment on a euh, fait les travaux dans le salon. Il y a eu quelques éléments de déco qui ont été rajoutés, je ferai sûrement une vidéo plus tard euh, quand j'aurai fini la déco de tout le bas. Et en fait du coup on a fait les travaux en même temps pour la salle à manger et, et voilà donc, d'abord, je vais vous montrer une petite vidéo de comment c'était euh, avant. Donc, comme vous pouvez voir, c'était un bleu clair, mais on ne peut pas trop le voir sur la vidéo. C'est bleu pailleté argenté, donc ça n'allait pas trop dans mon style qui se veut être un peu chaleur, calme, etc. Du coup... Euh, on a mis les deux murs blancs et le mur là en vert d'eau. C'est Deluxe Valentine qui fait cette, cette teinte. Euh, on l'a pris en satin et euh, j'ai oublié le nom, je vous le mets en bas c'est Douceur de l'aube ou un truc comme ça. Je vous le mets en bas. Alors mais avant de mettre la peinture on a dû d'abord isoler donc voici déjà quelques petits clips vidéo de comment ça s'est passé. Donc, vous avez pu remarquer qu'on a isolé et on a aussi déjà été chercher du coup le buffet. Et on en est là. Donc, je vais mettre la vidéo, la caméra, sous un autre angle et on va s'occuper de cette petite pièce. Oui Alors, avant de s'occuper d'ameubler tout ça, j'adore mon écho, j'ai pas filmé mon homme le faire, mais... On m'a installé le beau miroir que voici, voilà. Et vous les voyez, ce luminaire que je trouve va bien avec le tout. Et il y a forcément aussi déjà mon clavier. Donc maintenant, on va remplir l'espace. Allons-y ça c'est fait. On n'a pas réellement de vraie table de salle à manger mais euh, lors de la vente de notre appart pour le rambo beau et tout ça on avait profité de promotion pour une table de, de jardin qui nous plaisait bien en acacia et elle est extensible très grande pour 8 ou 10 personnes je ne sais plus et du coup on va utiliser ça. Quand on a déménagé dans le petit euh, appart en attendant la maison c'est ce qu'on a fait et on aime beaucoup et du coup euh, je vais l'utiliser comme ça comme table parce qu'on en a déjà une. L'hiver, euh, on, enfin, on est plus souvent à l'intérieur en fait. Et euh, on a déjà acheté une petite table de jardin pour dehors. En fait on a deux extérieurs, mais c'est très bien. Pas besoin de table d'intérieur. <rire> Bon, voilà, j'essaie de plus ou moins la centrer par rapport à la lampe, mais en même temps, je ne veux pas être contre, trop contre le meuble. On va voir qu'on a encore un peu de place, vu que la cuisine est ouverte, donc à la limite, on peut la pousser un peu plus par là. Je vais voir avec les chaises, je vais mettre les six chaises carrément. La même couleur et euh, on a un peu peur de salir cette belle table et surtout de qu'il de qui la nourriture qui se bloque entre les rainures euh, chose que j'ai aussi oublié de vous dire ça c'est une des premières choses que nous avons fait avant même de peindre et d'isoler c'est on avait rajouté des des rideaux donc c'est moi les gars <rire> euh, on a fait comme le salon on a ajouté la barre en bois la même que dans le salon et le voilage blanc qui est très bien en fait et euh, en fait là c'était moins nécessaire mais là on voyait de, de la rue et on avait pas envie de nous voir dans la rue tout simplement bon pour pallier à cette chose peut-être que vous, vous rappelez déjà à l'époque j'avais acheté qu'on était dans le dans l'appartement le, j'avais acheté une nappe Que voici voilà et du coup ben, je vais la remettre elle est très bien euh, elle est même là elle est version longue la table et normalement ça rentre parfaitement ça rentre parfaitement dis-je voilà je ne l'ai toujours pas repassée, donc on voit les plis. C'est pas grave. Alors, par contre, on peut la tirer un peu plus par là. Et parce qu'on va faire beaucoup de travaux créatifs, d'art créatif, et aussi parce qu'on va manger, que j'ai deux enfants de 5 et 7 ans. J'ai besoin de protéger cette magnifique table, magnifique nappe. Du coup, j'ai été tout simplement à un magasin de bricolage pour acheter une, un protecteur de, de nappe en plastique. Euh, ça s'achète au mètre. Celui que j'ai pris, je crois que c'était 9,99 le mètre. J'en ai pris 2,50 mètre. Je ne me souviens plus. Bref. Allons-y. Alors, j'ai déjà fait des essais. C'est pour ça qu'il y déjà tout faits. Ça fonctionne, tout va bien. Et en fait, j'ai fait, fait des essais parce que je voulais voir que si c'était fermé, ça ne pend pas trop. Donc j'ai acheté toute une poêle comme il fallait. Et je suis assez fière de moi. J'ai euh, trouvé des petits clips en métal, vous savez, pour euh, que ça ne se barre pas. <rire> Je ne sais pas comment le dire. <rire> J'espère que ça ne sera pas trop ennuyant, que ça ne sautera pas tout le temps. Bon, les voilà. Euh, mon fils jouait avec. <rire> là, tout à l'heure, En disant c'est quoi ça, maman Il m'en a déjà paumé un. Tout va bien. Vive les enfants Okay. Et ici Bon, voilà Déjà, ça tient Ça ressemble déjà plus à quelque chose Maintenant, attendez, que je vous montre quand même Donc, voilà ce que ça donne Je ne sais pas comment faire pour que vous ne soyez pas flashé Bref, j'aime plutôt bien Si je t'enlève, bien, peut-être Tadam Magnifique euh, voilà, ça fait un peu vide évidemment, donc on va rajouter des choses. Euh, le mur, à la base, je voulais rajouter plusieurs euh, miroirs. Mon homme ne sait pas trop, donc on réfléchit. Ou alors, pourquoi pas, une petite horloge par là. Vous savez, les horloges décoratives là. Euh, ou peut-être, je sais pas, je voudrais des choses sur ce mur, il est un peu vide. Peut-être que je peux aussi rajouter des choses sur les buffets qui vont donner cette sensation de... d'être chez soi et pas dans une maison témoin. En parlant de, de choses sur le buffet, ma belle-mère, la maman de mon compagnon, a trouvé quelque chose dans les, les poubelles. Et euh, du coup, je vous montre ce que c'est. Voici la bête. Donc c'est un pied de lampe. Euh, je l'ai déjà nettoyé. Je vais repasser un coup de poussière quand même, c'est avec les, les travaux forcément. Et euh, ça me plaît plutôt pas mal. Je pensais le marier avec l'abat-jour qui était sur la lampe, qu'on a changé d'abat-jour par rapport au salon. Et je me dis, on va voir, faisons le test. Et évidemment, je, on y en a une prise par là, donc je pense qu'elle va être par là. Comme ça, quand on l'allume, ça remplira la lumière et l'espace aussi par là, ça éclairera la pièce. Je m'imagine le matin, parce que cette lampe-là, le matin, elle pique les yeux. <rire> du coup, j'imagine, moi je me lève super tôt, je me lève à 6h, enfin 5h50, 6h. Et donc, euh, j'aime bien euh, être au calme, lumière douce. Et je me dis que ça, ça peut être ma petite lumière douce. Testons ça. Bon, du coup, je suis plutôt contente de ça. Je me dis que c'est pas mal. Ça remplit un peu l'espace par là. Et maintenant, il me faudrait un truc au mieux. J'ai un plat. Je me souviens pas si vous vous rappelez de ça. Euh, pareil, que j'avais acheté une époque pour euh, décoration de Noël et automne. Encore quand on était dans l'appartement qu'on a vendu. Et euh, je vais réutiliser ça. Euh, c'est l'hiver, donc on va... Trouver les petits éléments de déco. Je veux que ce soit dans les ponts neutres. Euh, donc je vois du crème, je vois des fleurs séchées parce que j'aime ça. Et je ne suis pas très douée pour les plantes. Je pense que vous voyez la plante là qui est dans le reflet, dans le coin, qui est en train de mourir. C'est toujours la même depuis 5 ans. Qui meurt toujours depuis 5 ans. <rire> Bref, elle survit. Et j'aime beaucoup les bougies. Donc je me dis, ça peut être pas mal, un petit truc par là. On va voir ce qu'on mettra par là. Si je mets quelque chose. Suspense. Allons-y, créons une pièce centrale. Donc, comme je viens de dire, j'avais ceci que j'avais acheté à l'époque à la fourfouille. C'est en bois, c'est protégé par des petits patins. Je me dis, ça peut être pas mal, c'est une autre de bois. Donc, ça peut être intéressant visuellement. J'aime toujours autant les bougies, surtout celle-ci. C'est Christmas cookies, ça sent principalement la vanille. Sucré euh, de Yankee Candle, elle est c'est une édition limitée depuis, je ne sais pas combien de temps, pour Noël. Et donc j'aime beaucoup y apprendre, toujours en promotion comme vous pouvez le voir. <rire> Ensuite, j'ai trouvé, donc c'est deux choses différentes, j'ai trouvé ceci, je crois que c'est à Centre Accord que je l'ai trouvé. Ah, Maison du Monde, pardon, Maison du Monde. Et il y avait ceci avec, enfin avec, il y avait aussi ceci à vendre. Normalement, ça se pend, moi je me suis dit, ça pourrait être pas mal de le mettre comme ça. Il y a un petit ange qui est parti. Je rajoute un petit ange. <rire> j'ai rajouté de la lavande aussi. Et je me dis, ça c'est un bromisateur pour les fleurs, pour les plantes. J'essaie de raviver comme je pouvais ma plante. Et je me dis, ça peut faire ça. Pas mal, intéressant. Il y avait aussi, bon, j'ai gardé encore deux choses de ma décoration de Noël. Voilà, comme c'est Noël, comme c'est pas Noël, mais comme c'est l'hiver, euh, je me vois bien rajouter des petites décos comme ça. C'est des oranges séchées, des coups de girofle, de la cannelle, pommes de pain et des trucs de coton. Tout simplement. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Peut-être que vous ne voyez pas bien ce que je fais, mais. C'est un peu euh, au feeling, hein. comme beaucoup dans la déco, je trouve. Ça rajoute une odeur aussi, j'aime bien. Et la cannelle. Et voilà, et une autre pomme de pain derrière. Et on va voir ce que ça donne une fois sur le meuble. Du coup, c'est là. J'aime ouais. bien ça parle. là. Oui. Je vais récupérer mon sapin qui est tombé. Mmh. J'aime bien. Je vais réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Bon, voilà, j'aime bien cette pièce. Il me manque juste à rajouter mon siège de clavier. Ah, peut-être que du coup, faut que je me mets là parce que je n'aime pas trop. Peut-être. Bon. Ça. En général, quand je fais du piano, je suis toute seule. Je Mais j'ai quand même la sensation que je pourrais pousser un peu plus. Parce que du coup, ici, il y a une grande avancée sans rien. Si j'avance 20 cran par rapport au centré par rapport à la lampe, mais ça on le savait déjà à la base. les deux. Bon, voilà. Alors, j'ai aussi la machine à coudre de ma maman. Ah ben voilà, ça commence déjà à sauter. Euh, je pensais la mettre là tout simplement parce que forcément. Quand je l'utiliserai, je serai sur cette table. Et pareil, je ne mets rien sur la table. Pourquoi Parce que dès que mes enfants rentrent, on fait les devoirs. C'est le plan en tout cas. On mange. Euh, moi, c'est là que je travaille pour mes vidéos, etc. Pour, euh, je donne des cours de français. Du coup, je n'ai pas envie de devoir enlever une pièce centrale à chaque fois. Voilà, voilà. Cela étant dit, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc par là. Et j'ai reçu des fleurs séchées. Et je me dis que je pourrais peut-être les mettre. Voici, voilà. Avec le petit truc qui dit maman chérie. Ah, on ne voit pas. Bon, bref. Donc, voici mes fleurs séchées. Ça fait des fleurs assez hivernales, ça me plaît. Des couleurs aussi. Qu'est-ce que cela donne de là Ouais, pourquoi pas Donc voilà, la décoration, je pense, est faite pour le moment. Je suis contente, je me sens bien dans ces couleurs, dans ces teintes. On verra avec le temps. Je pense toujours qu'il manque un truc là dans ce mur. Et peut-être, je ne sais pas. On verra bien avec le temps ce que ça donnera. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous verriez bien vous dans ce mur Sur ce mur, pourquoi pas une étagère pour mettre les partitions Ce serait peut-être un peu bordélique. Je ne sais pas. Bref, je suis contente. Prochaine vidéo déco sera sûrement les petits ajustements que je vais faire justement et ceux que j'ai fait par rapport au salon. Si vous avez manqué loupé la vidéo sur le making of du salon, je vous la mets là et en barre d'infos, de description, bref. J'espère que vous allez passer une bonne année et je vous dis à la prochaine. Ciao